Bonjour, bonjour à tous. Euh, et bonne bonne année à vous tous. Euh, bonne fête. Voilà, ce matin, et je, bon, j'ai constaté un peu que les gens parlent, euh, plein plein de personnes parlent euh, de déblocage de, de Itel et comment faire cela. Bon, j'ai vu euh, sur notre, je euh, sais pas, le groupe, on peut appeler le groupe, où, bon groupe whatsapp oui il euh, y a un jeune qui demandait comment te bloquer itel itel 1550 ok donc tu vas sur le site injecteur injecteur.tk, tu télécharges miraboss euh, 2.27a cela est craqué déjà quoi voilà pourquoi je te recommande cela et tu ouvres le mira boss et tu rentres euh, ici oui déjà c'est la paille d'accueil qui est là après avoir ouvert et le mira boss une fois tu viens sur cette page une au fils voilà. arrivé ici tu cliques là une fois tu cliques là bon il ya des pilotes que tu dois télécharger peut-être que je vais faire euh, une vidéo si euh, ton ordinateur reconnaît pas le itel mais si tes pilotes sont déjà installés, tu viens là. Tu choisis. Euh, M. M. M. Un instant, un instant. Voilà. Et tu viens là. Tu choisis. 65, 72. Voilà. C'est la version de, de, de, de, de ton téléphone, ça. 65, 112. Je vois pas. Hein? 65, 112. Ici, c'est 62, 50 et 76. 65, 67. bon, bon, bon, bon. bon, bon. 65, 65 bon, bon, bon. voilà bon et tu tu tu tu prends cela tu penses voilà tu prends ça et si tu sais très bien que tous tes pilotes sont installés voilà tu tu cliques tu cliques là Toujours non, et tu branches ton téléphone. Tu appuies le bouton eh, volume, volume d'en bas, ou bien tu maintiens les deux volumes. Voilà, ça dépend de toi, mais tu peux maintenir volume d'en bas. Une fois tu maintiens volume d'en bas, tu branches le câble USB sur ton téléphone automatiquement. Et eh, ici, va télécharger à 100%. et il va dans au bout d'une euh, au bout de 30 secondes voilà ton téléphone est déjà c'est déjà fini et tu allumes c'est fini